Je peux me mettre aussi. Alors bonjour à tous. Euh, donc aujourd'hui, on va vous présenter Rook. Voilà, donc il y a un projet de la CNCF. Euh, donc on va parler de, de la persistance de données en général dans Kubernetes et particulièrement donc, de l'utilisation de Rook. Donc je me présente, euh, Stéphane Buret. Donc je travaille pour Data Essential. Euh, je suis un euh, spécialiste de la plateforme. Euh, un space monkey aussi, puisque j'essaye à peu près tout. Euh, voilà. J'écris aussi des articles euh, blog ou euh, pour Linux Magazine. Bonjour, euh, je m'appelle David Blaskov, je travaille aussi pour euh, Data Essential, donc euh, plateforme spécialiste aussi, euh, gamer addict, et c'est une maladie maintenant, <rire> je suis bien. Euh, J'aime mon taf, et euh, certifié Kubernetes, comme Stéphane aussi. Et donc on va attaquer. Euh, oui. ça fait mal euh, donc euh, qu -ce, quel va être notre problème avec la persistance de données et encore plus euh, dans le cadre qui nous intéresse, Docker et Kubernetes dans le cadre de Docker et Kubernetes on est souvent sur de l'application stateless donc euh, pas de persistance de données euh, mais ce serait bien de ce, ce serait bien d'avoir de la persistance de données parce que ça peut pas être le problème de, on a une faute <rire> ça ne peut pas être le problème de quelqu'un d'autre c'est mes données quand même et voilà, on a besoin de persistance absolument euh, bah Alors, euh, on vous présente Rook mais pourquoi pour la persistance de données qu'est-ce que ça va être ses promesses et euh, qu'est-ce que ça va nous apporter comment ça va marcher, enfin, ce genre de choses quoi. donc Rook en soi ça va nous apporter la persistance de données dans Kubernetes à 10 000 pieds très très haut, on va avoir un notre partie Kubernetes, on va intégrer via Rook en fait euh, du Ceph, du cluster Ceph pour le storage, donc pour la persistance de données. Qui connaît Ceph Très bien. Et euh, dans les futures versions de Rook, on va pouvoir aussi avoir du CockroachDB et du mini Minio pour la partie S3. Alors, on va faire un petit rappel sur Ceph. Ceph, qu'est-ce que c'est Donc, Ceph, c'est un stockage distribué qui va nous permettre de passer d'un mode vertical à un mode horizontal. Ça nous permet d'avoir du stockage en, en système de fichiers, en blocs et en saut. Alors, qu'est-ce qu'on attend du stockage du clone natif et ben, On attend qu'il soit centré sur l'application, agnostique de la plateforme. On se fout de la plateforme qui est derrière. On veut qu'il soit déclaratif, c'est beaucoup plus simple. Il soit conduit par l'API, nativement sécurisé, c'est mieux quand même, qu'il soit agile, performant, et bien entendu, toujours disponible. Ça, c'est évident. OK. Alors, comment fonctionne euh, le stockage dans Kubernetes Donc, de manière générale, de ce côté-là, on a le vilain admin. Donc, qu'est-ce qui fait l'admin Il va créer, il va déjà pré-provisionner des, des physical volumes donc les PV. De l'autre côté, on a notre dev, Mignon, qui veut avoir donc euh, des, des volumes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une réclamation d'un volume persistant. Ensuite, ensuite, il va référencer donc euh, ce claim à l'intérieur de son pod, ce qui, au final, est pas très magique. Donc comment ça doit fonctionner pour que ce soit cloud natif donc, notre admin, il ne va provisionner que des classes de, de stockage, rapide, lente. Notre développeur va faire sa réclamation. Un volume est créé en fonction de la réclamation qu'il fait, et il n'a plus qu'à le référencer dans son pod pour en bénéficier. Donc, ce qui est beaucoup mieux. Alors, comment fonctionne Rook donc, on a notre cluster euh, Kubernetes, à l'intérieur duquel on a un worker node. Ce worker node a ses disques à lui, SSD, HDD. On déploie Rook Operator. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les, les opérateurs, d'accord C'est ce qui permet d'avoir en fait toute la logique d'un cluster, que ce soit une base de, une base de données, ou là, en l'occurrence, Ceph. Donc toute la logique de Ceph est à l'intérieur de l'opérateur rook. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît pas Ceph peut l'utiliser et déployer Ceph. Au travers de cet opérateur, on va déclarer un cluster Ceph. Ensuite, on va créer un store. donc Par exemple, un block store pour avoir du bloc, ou un object store si on veut de l'objet. Là-dessus, on va donc définir euh, la storage class, et ensuite, donc, nos développeurs n'ont plus qu'à euh, réclamer des volumes qui seront automatiquement créés dès le moment où ils référencent donc, euh, leur réclamation de leur pod. Au-delà de ça, euh, on peut aussi déployer euh, les rooktools qui sont en fait euh, tous les outils CEF, pour le coup, qui vont nous permettre de monitorer l'état de notre cluster CEF. Voilà. Donc ça, c'est la côté admin. Donc toutes les commandes CEF sont disponibles et on peut monitorer à tout moment son cluster. Passons à la démo. Et on a le temps. <rire> on est bien. on est bien. Alors En plus, comme on est en 4G, on va pouvoir s'amuser directement avec... Alors, j'ai une vidéo au cas où si ça, si ça ne marche pas, mais normalement, on a tout prévu. On devrait pouvoir vous montrer ça en direct. Si j'arrive à choper ma... Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, je vais remonter juste là où j'en ai besoin, au niveau de mon scénario. C'est mieux. Hop. OK. Alors... Euh c'est mon folder où j'ai tout et vous ne voyez rien, absolument rien ce serait pas mal de je... pourquoi ma fenêtre est aussi grande pardon je... s'il vous plaît je voudrais du zoom mais pas comme ça vu euh... comment ah oui ben bah oui, merci. Ah oui, mais non, mais c'est comme ça. Voilà, c'était dessous. Pardon. Hop, on va y arriver. Excusez-moi. Hop. Euh, bon, Pierre, mon scénario, il est au-dessus. Ouais, mais j'aimerais bien le voir quand même. Ah, je suis navré. J'ai eu un petit décalage au niveau de la fenêtre. Voilà. Allez. Désolé pour le setup. Hop. Voilà. Euh, ouais, pareil, ce serait pas mal d'avoir un petit euh, peu plus de vue. Pour la démo, ce qu'on a fait aussi, c'est un cluster de trois nœuds sur Amazon. Donc, on n'a pas mis de security group ni rien. Enfin, juste le basique. Euh, donc, on a trois nœuds. Ça a été déployé par FKE, <rire> si les gens connaissent. Oui, c'est euh, donc Rancher euh, Kubernetes ouais, Engine. C'est un moyen de déployer euh, du Kubernetes euh, assez simplement. Donc, on a trois nœuds qui sont à la fois master et à la fois worker. Ah, oh. Oui, ouais, après, euh, à 4G, j'ai changé d'idée, voilà, bien sûr. Euh, sur, chaque, sur chaque nœud, on a configuré euh, des, des EBS donc pour avoir une capacité de stockage. Voilà, ça devrait être mieux. Ou pas. <rire> si, c'est bon. Très bien, voilà, donc on y est. Euh, donc euh, on a bien les trois nœuds, TCD, master, worker, tout va bien. Euh, j'ai même pas besoin de regarder l'écran, je l'ai devant moi. <rire> Ça sera mieux. Euh, ce qu'on va faire donc, euh, on va aller dans la partie rook Ceph. Et là, j'ai tous mes fichiers que je vais devoir appliquer pour pouvoir avoir un, un cluster Ceph fonctionnel euh, avec du block store. Euh, déjà, on va commencer par déployer l'opérateur. Donc, euh, kubectl apply. F0 donc là on va déployer l'intégralité de l'opérateur sf système je vais juste vous montrer qu'il est en train de déployer l'intégralité bon, bah, j'avais toutes les images de ma première, précédente euh, intégration donc il les a déployées très vite donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déployer le cluster en lui-même je vais juste vous montrer vous voyez bien quand même le. le oui. Je vais juste montrer le, le, le, le, le fichier en lui-même du cluster. Voilà. Donc en fait, euh, on fait un namespace spécifique au cluster et on a euh, juste une définition rapide de tous les devices qu'on veut utiliser, si on, comment on veut les utiliser, euh, ce genre de choses. Voilà. Trois, trois moniteurs, hein, pour avoir. Euh, un pour chaque host. Euh, ouais. Euh, et puis bah, après, il y aura des options spécifiques à ce... au cluster qu'on veut pouvoir déployer. Il y a... Ça se trouve dans la doc, il y voilà. a pas de souci. Mais la définition du cluster dans, dans le fichier est très simpliste. Elle n'est pas plus grande que ça. En fait. Vraiment le pour dire vraiment... que c'est l'opérateur qui euh, connaît toute la logique derrière. On lui déclare un cluster où on dit seulement les disques qu'on veut utiliser, le nombre de moniteurs qu'on veut avoir pour, euh, pour euh, la, avoir euh, quelque chose de, de bien résilient. Et l'opérateur Rook va se charger de tout le reste. Donc on va, on va créer le cluster. Pareil, hein, je peux regarder ce qui se déploie. Donc pour l'instant, il n'y a rien. On un petit peu. C'est bon Je ne sais pas. <rire> appliqué, bah oui, oui c'est bon, Il devrait, Il devrait se déployer, <rire> ok, Alors, Rook, okay. system, et tu regardes l'opérateur ce qu'il raconte, bah euh. ok donc ça tout va bien et lui non toujours à rien ok' <laughs> Look, uh Les Attends, je l'ai bien déployé. Ah, d'accord. Ah. Euh, pourtant. Pour ouais, <rire> qu'il n'est pas terminé. Il... Bon, on va pas. on va passer sur la vidéo. <rire> on va passer sur le mode on a sauvegardé le truc. donc le problème c'est que le namespace en fait euh, est pas vu qu'on a, on a déjà fait le déploiement sur, euh, sur le cluster le namespace n'est pas supprimé parce qu'on a dû faire la vidéo avant au cas où et euh, tant qu'il n'est pas supprimé évidemment un nouveau namespace ne peut pas se créer avec le même nom donc euh, rien ne se passe dans ce namespace je te laisse tu peux la grossir un peu euh, ouais, je peux zoomer. Hop. Euh, non, c'était bien ça, s'il vous plaît. Euh, je ne sais pas si je peux zoom. Zoom. Ouais. Euh. Ça va être Vous voyez ou euh, c'est difficile. <rire> <rire> là okay. on en est au même point que ce on en, qu on vient on en de faire. est au même point que juste avant. Donc là il euh, y a, un, y a, un, y a un, le premier moniteur qui se crée. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il va en créer un sur chaque. Donc une fois que les trois moniteurs sont tourne, donc il va faire euh, le, les managers. le manager et puis un OSD les... par disque c'est ça ok donc là tous les OSD fonctionnent normalement, on vérifie Hop. bon il y en a un erreur mais il est revenu juste après donc tout va bien <rire> euh, voilà, donc là on a notre cluster Ceph qui est fonctionnel donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer en fait, euh, le storage class pour créer la storage class euh, safe block. Tu peux la montrer aussi Oui, je peux. Je peux vous montrer la storage class. Donc en soi, en fait, euh, voilà. Donc dans le namespace rooksafe, on va créer une storage class qui s'appelle RookSafeBlock block, qui va s'appuyer sur euh, safeRookIOBlock. block. Qui est un réplica pool, et le cluster name qui est le RookSafe, tout simplement. Donc, sachant qu'après, on peut avoir plusieurs storage classes en fonction de type de, de disque qu'on peut avoir. Voilà, donc là, elle est fonctionnelle, elle est fonctionnelle et définie dans notre cluster Kubernetes. Donc, je vais déployer une, une app euh, qui, est juste un, qui est juste un busybox qui va tourner euh, en, en, mode, en mode sleep pendant euh, une heure je vais faire, en fait, un claim de PV. Hop, d'un giga, pardon. Et euh, juste après, en fait, je vais l'utiliser, le monter dans slash mnt dans mon pod, euh, enfin, dans mon conteneur euh, Busybox. Oui, je le montre avec la souris. Voilà, donc là, il a créé le pod, il a fait la, la, le claim euh, du PV. vérifier que le pod tourne bien donc ça tout va bien et ce que je vais faire c'est que je vais aller me connecter dans le, dans le, dans le, dans le conteneur, dans le pod et euh, vérifier qu'il y ait bien et mon, et mon comment s'appelle que j'ai bien le point de montage de mon volume donc dans slash mnt normalement, on voit bien qu'il est là il fait bien 1 giga, ce que j'ai demandé et euh, bah, je vais aller dans slash mnt, et je vais aller créer un fichier texte simple avec euh, marqué Hello Vox dedans. Je peux peut-être accélérer un petit peu. Voilà. Donc, voilà, j'ai... Donc, je sors du pod. Euh, là, on voit qu'il y a deux... Euh... Je vais revenir en arrière, excusez -moi. Voilà. Euh, ce qu'on peut voir c'est que j'ai regard... J'ai fait juste euh, un check du, du nombre de PV alors j'ai un ancien qui date d'une ancienne installation qui est en release donc il n'y a plus rien dessus il n'y a plus rien qui l'utilise et ça c'est le nouveau PV que j'ai demandé tout à l'heure avec le claim qui fait bien 1 giga il est bound et il est bound euh, c'est pas marqué là j'aurais pu faire un extend pour vous montrer qu'il est bien bound au, au pod que j'ai créé tout à l'heure alors Pour, euh, pour être sûr qu'on euh, a bien de la persistance, bah, je vais détruire carrément mon déploiement de, euh, de mon pod. Comme ça, il n'y a même plus de définition du point de montage ni rien. Donc là, mon pod, il est terminating. il bon, prend un certain temps à terminer. Ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer mon fichier de tout à l'heure, mon, mon MyApp. Donc, il ne touche pas au, au volume claim puisqu'il est, euh, est toujours présent et j'ai redéployé mon pod. Donc tout va bien, je me reconnecte au pod, et je vais vérifier si mon fichier est bien là, et qu'il euh, bah, y a bien le contenu que j'ai mis dedans tout à l'heure. Tout va bien, on a bien de la persistance, mon, mon pod en lui-même a été détruit, mais mon volume était toujours là. Donc quand j'ai remonté mon pod, il n'y a pas eu de problème. Euh, on va y aller doucement... Hop. La seconde partie de ce qu'on va vous montrer, c'est que euh, avec le cluster Ceph, on peut aussi ajouter donc, les tools qui, va nous, qui vont nous permettre... Euh, J'aimerais bien aller moins vite. C'est bon Non, c'est bon. bon. Euh, donc, on va déployer la toolbox qui va nous permettre de gérer euh, plus ou moins Ceph ou en tout cas de le monitorer. Donc... Euh... Oui, c'est un peu long comme ça. Deux fois, c'est plus simple. Donc euh, dans mon namespace Rookcef, il y a bien une, euh, un nouveau pote qui s'appelle Ruxsf Tools. Je vais aller me connecter dedans directement, et de là je vais pouvoir euh, bah, faire tout ce que vous pouvez faire d'habitude avec un CEF en classique. Oui, je... mes doigts c'est des saucisses, je vous le préviens. Voilà, je suis sur le pod et bah, je vais aller vérifier bah, l'état de mon, mon cluster Ceph. Il est else ok, je vois bien mes OSD, tout va bien. Donc ce qu'on va faire déjà, euh... ce que je n'ai pas, pas expliqué, c'est que euh, j'ai déployé aussi euh, la partie euh, bloc euh, object store. Object store. Montre là. Euh, je ne l'ai pas, pas montré. Donc la partie object store. Euh, voilà. Donc euh, j'ai défini en fait euh, l'object store par rapport à à, à Cef. Donc euh, toute la définition avec les. Mais ce qui m'intéresse c'est ça. C'est que je vais dé... donc faire du S3 sur CEF via mon via mon déploiement. Que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur pour aller se connecter au, bah, au S3. Je vais récupérer l'API key et la, la, la secret key pour aller me connecter euh, depuis mon, mon poste. Bon, je les exporte en variable, comme ça après je peux faire les commandes S3, CMD et autres pour pouvoir aller me connecter sur le S3 directement. Comme on est euh, via AWS, je récupère quand même la partie, euh, je récupère la partie euh, IP et autres euh, pour pouvoir m'y connecter directement avec le nom, de, le, le, le, le nom que j'ai défini dans AWS host. Ça, ce n'est pas forcément très intéressant pour, le, pour la démo en elle-même, mais ça va nous permettre en fait, d'aller directement accéder en OS3 euh, sans, sans se poser de questions euh, quel, quel host tourne, euh, sur quelle host tourne le pod euh, du RADOS Gateway, et ainsi de suite. Donc là, maintenant que j'ai toutes mes, mes informations IP et autres, je vais aller pouvoir créer un bucket S3 sur mon, sur mon cluster. Je vais créer un fichier euh, qui fera la même chose que tout à l'heure, hein, vox.txt vox avec hello uh, vox .txt dedans. Je le push dans mon, dans mon S3, il est bien pushé dedans, je le vois bien si je fais un LS du du S3. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le fichier ici, parce que je ne l'avais pas. Et je vais vérifier que j'ai bien ce que j'avais dedans. Voilà. Pardon. J'espère que tout le monde l'a bien vu, du coup. <rire> Désolé, c'était un peu petit. Donc, pour récapituler, on a pu voir qu'avec euh, Rook, on pouvait avoir facilement dans Kubernetes euh, la persistance au niveau bloc et objet. L'opérateur Rook, c'est lui qui va gérer toute la logique donc, de Ceph, et puis après, euh, des différents autres composants qu'il va amener euh, dans les versions euh, suivantes, puisqu'ils intègrent de plus en plus de choses. Donc, du côté de l'admin... Ce que l'admin fait, c'est qu'il va déclarer son cluster, il va créer ses storage classes, et après, il va avoir la possibilité de monitorer son cluster. Au niveau du dev, bah lui, il ne va plus que faire des consommations de PV à travers l'API en faisant des claims à chaque fois. Il n'aura plus que ça à faire en fait dans tous ses déploiements. Rien de plus, rien de moins. Rook, euh, c'est un projet de la SNCF. Qui connaît la SNCF ici Non donc, euh, la Cloud Native Compute Foundation, c'est une fondation qui est la petite sœur de la Linux Foundation. Elle a été créée euh, au départ quand Google a donné Kubernetes à l'open source. Ils ont voulu le faire au travers d'une fondation pour donner plus de légitimité au projet. Donc, euh, c'est là que, donc, en 2015, juin 2015 à peu près, que la, la Cloud Native Foundation a été créée. Donc le premier projet hébergé par cette fondation, c'était Kubernetes. Le deuxième, c'est Prometheus, qui est euh, le monitoring qu'on qu rencontre le plus souvent dans Kubernetes. Et au fur et à mesure, ils ajoutent des projets. Elles gagnent en popularité et en crédibilité. Et euh, l'an dernier, il y avait huit projets hostés par, euh, par la Cloud Native Compute Foundation. Et cette année, il y en a 23. Donc le rythme d'adoption est vraiment très rapide. Donc ils ont trois catégories. Donc... Un, la, la catégorie c'est vraiment euh, les outils qui sont euh, largement adoptés par tout le monde Kubernetes en fait partie euh, ensuite ils ont les projets qui sont quand même très robustes et qui sont en phase d'adoption euh, Prometheus en fait partie et les projets qui sont assez récents où il est encore c'est pour les early adopters. Rook fait partie de cette troisième catégorie mais en conclusion ouais. Sarox voilà, merci à tous. Si merci. vous avez des questions. Oui Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont derrière le développement de Rook Alors, euh, initialement, c'était Trirem qui s'occupait du développement de Rook, comme après, ça a été hébergé par, euh, par la CNCF pour, euh, pour euh, tout le management d'un projet. Mais euh, je pense que Trirem continue d'être de, derrière aussi et proposer du support. À vérifier, mais. Euh... Ouais. Totalement. la performance donc, ça va se définir au niveau des disques euh, il fait juste que consommer des disques et, donc ça va être plus dans la gestion du comment on va définir la storage class euh, si c'est une prémisse donc avoir des disques SSD euh, sur, euh, sur Amazon si on utilise Rook euh, avoir justement avoir des, des IO réservés pour, euh, pour certains disques mais ça va se gérer comme ça Rien Pas d'autres questions Très bien. Euh, bah, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur GitHub. On a un meetup sur Luxembourg, sur le, la partie Kubernetes, CNCF. Et euh, bah, on embauche, hein, si ça intéresse des gens. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.